Alors, ceci conclut le temps que nous avions aujourd'hui pour les déclarations des députés. Et maintenant, les questions. Euh, je vois la, la, la chef de l'opposition. Monsieur le Président. Monsieur, Monsieur le Président. Ma première question s'adresse au premier ministre. Ce matin, les familles d'à Ontario l'Ontario se ici à Queen's Park. Elles sont ici pour honorer la mémoire d'un être bien-aimé qui est mort pendant les, dans une maison de soins durée pendant la pandémie. Et de ce qu'il y a imputabilité pour un système euh, qui euh, n'a pas fonctionné pour les parents les grands-parents. Ça ne s'est pas produit en Ontario. Aucun ministre n'a été euh, tenu responsable par le premier euh, ministre. Le premier ministre n'a pas pris les responsabilités. La semaine dernière, on a appris que le premier ministre avait l'intention euh, de déposer un nouveau projet de loi pour s'assurer que euh, les maisons de soins de longue euh, euh, euh, durée ne seront pas euh, euh, euh, sujettes à des responsabilités civiles. Notre question, alors la question que qu'elle veut poser. Au est-ce que quiconque sera tenu imputable des échecs des soins de longue durée Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous avons été très clairs sur que le système en Ontario était rompu et qu'il fallait agir rapidement. Ça a été rompu depuis 15 ans, quand les leaders de l'opposition n'ont absolument rien fait pour soutenir les soins de longue durée. Nous avons été très clairs qu'on va passer en revue le système de soins de longue durée une fois que l'on aura traversé la pandémie. Monsieur le Président, nous avons annoncé que nous allons lancer une commission indépendante en juillet. Nous allons trouver les responsables. Donc, nous avons fini les détails. On le mandat, les membres, les leaderships de la commission, aussi les échéanciers. Nous allons voir des années, lorsque les gouvernements précédents font et les oppositions précédentes ou, enfin, ou les gens actuels de l'opposition, ce qu'ils ont fait. On va s'assurer d'obtenir des réponses pour les être bien-aimés. Il va y avoir l'imputabilité et on va vraiment aller jusqu'au fond de l'histoire. Complémentaire. Alors, Monsieur le Président, la seule chose que la population ontarienne mérite, c'est vraiment une enquête publique judiciaire. C'est ce qu'elle réclame. C'est ce dont ils ont pas besoin. Comme si on contrôlait par le gouvernement. Sur dit, les familles sont sont furieuses. Elles sont furieuses parce que des soins de euh, maisons de soins de longue durée lucratifs n'ont pas fait grand chose pour ceux. Comme des endroits comme Ottawa Villa ont, ont maintenu leur permis, mais après euh, que les forces américaines ont trouvé des personnes âgées qui vivaient parmi les coquerelles et les souris. Alors qu'ils étaient dans des couches. Souillés pendant tout cela, des familles encore et encore ont demandé aux, aux, aux responsables publics, à profit, et ils ont demandé l'aide du gouvernement et des gens publicitaires, ça a été ignoré. La question aujourd'hui est pourquoi est-ce que le gouvernement provoque les maisons de soins de longue durée lucratif euh, contre les responsabilités civiles plutôt euh, que euh, de euh, les permis euh, de ces maisons qui ont échoué euh, dans euh, leur mandat auprès des personnes âgées. Ne, notre, euh, notre grande responsabilité, c'est de protéger la vie des gens plus vulnérables, surtout les gens de, dans les soins de longue durée. Voilà pourquoi en janvier, nous, donc, on a fait que, et que la COVID-19 était quelque chose dont on a fait rapport. Nous avons mis en œuvre un plan d'action et décret d'urgence et aussi des forfaits et aussi annoncé 243 millions de dollars en financement d'urgence pour appuyer 24 heures sur 7 dépistage, amélioration des nettoyages et aussi des meilleures recherches. Voilà pourquoi l'an dernier, nous avons mené plus de 2 inspections à la réception du rapport de CAF. J'ai annoncé une enquête immédiate dans en toutes les maisons et des maisons du Code rouge avec des ordres et des décrets qui ont été émis. 63 maisons sont dans des éclosions de 620. 252 maisons sont en cas résolus. Tout ça est entre les mains. Tout le monde est sur le pont pour stabiliser les maisons les plus touchées. Et, le complémentaire final. Alors, Monsieur le Président, si vous permettez, 2003 vies ont été perdues. C'était la pauvreté euh, du premier ministre. Il a certainement échoué. La population qui se joint ici avec nous, euh, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, euh, tout ce qu'ils pouvaient dans leur pouvoir euh, pour protéger leurs êtres bien-aimés. Ils ont demandé euh, les installations euh, de Orchard Villa et Communicare euh, simplement pour être ignorés. Et ils ont envoyé oui, au premier ministre. Ils ont aussi demandé à son bureau encore pendant des heures pendant Trois jours en mai et finalement, ils n'ont jamais reçu de réponse. Et maintenant, il voit le premier ministre qui passe à l'élection, mais pas pour les aider à la famille, Monsieur le Président, pas pour les aider à la famille. Bon, le premier ministre c'est impatient d'aider euh, les maisons de soins de longue durée la qui ont échoué dans leur mandat auprès de ces familles. De soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président, et merci à la question de, euh, de député de l'opposition. Notre gouvernement s'est engagé au, au système des maisons de soins de longue durée à la réforme et à la transformation depuis que nous avons commencé. Ça a commencé avec le, un engagement de rabâtir, de régler le problème qui existe déjà pendant de nombreuses années sous le pré gouvernement précédent des libéraux appuyés par l'opposition. Voilà ce que nous avons fait. Nous avons résolu les problèmes de négligence depuis des décennies, 15 ans. Nous avons essayé de voir comment on peut améliorer la capacité de la maison de soins de longue durée la dotation personnelle. Une des premières choses qu'on a fait à l'éclosion de la pandémie, c'est de s'assurer que les maisons ont paix dont elles ont besoin. Personne n'était prêt pour la nature infectieuse, agressive de la COVID-19 qui a créé le chaos à travers le monde avec aucune connaissance de la façon dont ça fonctionne, comment la contagion se fait et comment ça avance. Mais la preuve maintenant, les, euh, euh, les renseignements avancent et on prend des mesures constamment euh, pour faire avancer et, et régler les problèmes. Les par les gouvernements précédents. Encore une fois, donc, chef d'opposition. encore une fois, ma question suivante est aussi au premier ministre de la dernière, de la semaine dernière. Le ministre a dit, donc, une nouvelle réflexion est nécessaire pour régler les problèmes dans le système des soins de longue durée. Une nouvelle réflexion, ça veut dire que les personnes âgées ne devraient pas être obligées d'attendre une semaine ou davantage pour être à avoir un bain. Ça veut dire d'avoir des endroits propres, respectables et dignes, pas des maisons infestées de souris et de coquerelles. Une nouvelle réflexion, ça veut dire que les familles ne sont pas laissé pour compte sur la pelouse, simplement pour se faire entendre. Simplement, ça ne veut pas dire que des sociétés privées qui ont des choix à protéger, nos personnalités devraient être protégées des actions civiles, des recours civils. Comment est-ce que le premier ministre peut prétendre protéger les personnes alors que les seules personnes protégées sont ceux qui ont aidé à causer cette tragédie en premier lieu? Ministre des Soins de longue durée, encore une fois, merci euh, de la question. Les solutions qui sont requises pour euh, les systèmes de soins de longue durée dont on, on a besoin pour euh, le 21e siècle sont nombreuses. Il n'y a pas seulement une solution il y a plusieurs solutions qui sont nécessaires lorsqu'on essaie euh, d'examiner les systèmes dans Ce n'est pas donc un genre particulier euh, d'exploitation qui est euh, en défaut. Euh, il y a, avait un devoir de maintenir les normes de soins dans uh, toutes les maisons de soins de longue durée. Ça, ceci, donc ça, c'était non négociable. Et certainement, avec, avec la Commission et l'indépendance euh, de non-partisans, une Commission publique avec des audiences publiques, euh, des participations du de public, un rapport public, nous allons en arriver euh, à, à trouver des solutions. Il s'agit d'une stratégie à travers le monde. Et je prends des mesures maintenant à titre de ministre des soins de longue durée depuis le début de la pandémie pour moderniser les soins de longue durée pour que ce soit. Euh, confortable aux besoins qui répondent aux besoins de la population vieillissante et qui grandit en nombre. Nous savons ce qu'il faut faire, ce que notre gouvernement n'a pas fait. Merci. Monsieur le Président, la semaine dernière, le ministère des soins de longue durée a dit :« Je cite le devoir des soins de nos maisons de soins de longue durée est non négociable. Elles doivent maintenir les résidents en sécurité. C'est ce qu'elle a dit. 66 maisons de soins de longue durée ont deux jours, une éclosion. À, à, à, à, à, hier après-midi. Sept de ces installations ont perdu un quart ou davantage de leurs résidents à la Covid-19. Pour chaque quatre personnes âgées sous leurs soins, une personne âgée est morte. » Alors, euh, si ces maisons euh, de soins de longue durée doivent garder la sécurité des résidents plutôt que de permettre à ce virus euh, de, être, euh, de faire sa contagion, pourquoi est-ce qu'elles peuvent garder leur permis d'opération et pourquoi est-ce que la ministre peut garder son emploi? Sont durée Merci, M. le Président. Et encore une fois, j'apprécie votre question. Lorsque nous, que nous comprenons le problème, le problème, la nature du problème, c'est des années qu'on ne peut pas renverser dans une question de jours ou de semaines. Nous avons un, un système qui était en difficulté selon ce qu'on a appris en l'été 2019, exactement en même temps que le ministère des soins de longue durée. Le COVID a donc rompu ce système lorsqu'on regarde à travers tout cela et on comprend que 77-80... De nos maisons n'avaient pas d'éclosion. Une éclosion, ça, dire, ça veut dire un cas, et même un cas de membres du personnel qui est en isolation à la maison. Donc, probablement. Donc, personne. Donc, il faut comprendre aussi les faits. Selon la, la vérité est importante. Les faits sont importants et on va savoir ce qui se passe avec une, une commission indépendante publique. Et donc, ce sera fait et nous allons annoncer davantage dans les semaines qui viennent. J'apprécie votre préoccupation. Alors, complément, complémentaire final. D'autres provinces ont bien fait, ont fait beaucoup mieux. Donc, nous avons une province qui n'avait que 160 décès parce qu'effectivement, ils ont fait le travail qu'ils devaient faire en avance de la COVID qui touche les maisons de soins de longue durée, alors que la province n'en a pas fait. La ministre et le premier ministre n'ont rien fait. Peu importe le nombre de fois qu'ils étaient en train de dire qu'ils étaient en train de faire, de régler le problème des soins de longue durée, ils n'ont rien fait. Néanmoins, le rapport dont elle a parlé et qu'elle a reçu l'an dernier euh, des horreurs qui se sont promis des murs euh, dans les cas de Wetlaffer. Alors, mais regardez aussi les familles qui sont ici, qu'on espère, M. le Président, et euh, le gouvernement n'a pas respecté leurs attentes. Alors, donc, donc ils ont promis des euh, euh, modernisations. Et ils ont ignoré leurs appels alors que leurs parents souffraient dans des conditions que personne ne devrait vivre. Alors, encore une fois, donc, est en train de mettre l'intérêt de, euh, de fournisseurs de soins de longue durée à profit et devant les besoins des familles, est-ce que le premier ministre va faire la bonne chose, cesser de protéger les maisons de soins euh, plus lucratifs, de protéger les ministres et d'offrir une imputabilité réelle à la famille et aux familles qui ont subi tellement de douleurs parce qu'il n'a pas réussi à protéger les soins de longue durée. Ministre des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Alors, donc, regardons le fait. Donc, pendant 15 ans, pendant 15 ans, euh, le gouvernement euh, libéraux euh, précédent, appuyé par le NPD, ont échoué euh, pour régler les problèmes qui ont dit, mené à euh, la crise dans les soins de longue durée avec la COVID-19. Lorsque vous faites allusion à, à d'autres provinces, donc il faut bien comprendre le fait ici. En Colombie-Britannique, entre 2013 et 2017, une population de la province, qui est le tiers de la province de l'Ontario, ils ont bâti 900 lits. Ils ont ajouté 900 lits pour un tiers de la population. En Alberta, depuis 2014, ils ont ajouté 1 227 et c'est la raison pour laquelle ils ont réussi, ils ont mieux réussi, ils avaient une meilleure capacité. Les gouvernements précédents ici ont pris des mesures pendant ces temps-là pour tenir compte de la population vieillissante. Le gouvernement précédent un libéral appuyé par un PD, n'a rien fait de tel et aussi ils ont négligé la crise de dotation de Je suggère que la leader de l'opposition devrait prendre son propre conseil. Merci. Mes questions suivantes. Encore un leader de l'opposition. Merci. Mes questions suivantes s'adressent au premier ministre. Il y a Charles, Charles D., une personne père de 62 ans, père de 4 ans de Malton. Il avait un problème, une so, un problème de santé mentale. Alors, on a appelé les ambulanciers. Plutôt, il a été tué par la police dans sa propre maison. Alors, il y a Charles comme Andrew Campbell, Grigus Kaczynski, Paquette, et aussi Kelly Tubila et Joko. Ils étaient des êtres aimés et valorisés. Ils avaient besoin d'aide et eux aussi devraient être tous vivants aujourd'hui. Ils auraient dû recevoir l'aide nécessaire pour être vivant aujourd'hui. Combien d'autres personnes en santé mentale en crise de santé mentale doivent mourir en crise de santé mentale avant que le ministère ne fasse quoi que ce soit avant que le gouvernement ne fasse quoi que ce soit là-dessus. Premier ministre, d'abord, donc je veux rassurer les familles des êtres obligés et de la population ontarienne qu'une une supervision efficace de la police, c'est une de mes priorités que je l'ai mentionnées dans conférence, dans mes prières, mes réflexions. Mes pensées, enfin mes, donc c'est un, un organisme de surveillance et j'ai confiance dans les US. Alors donc, ils ont des, des blessures et aussi qui peuvent se produire lorsque la police, la police donc ils ont la discrétion de décider, à savoir euh, s'il y a des raisons, euh, des raisons de croire euh, qu'un crime a été commis euh, dans, et aussi euh, qu'on doit euh, faire des accusations. Toutes les décisions sont rendues, euh, sans ingérence euh, de la part du public, de la police euh, ou du gouvernement. Merci. Complémentaire député de Brampton, ma question s'adresse au premier ministre. Uh, Jask était un homme de 62 ans de Malton. Il souffrait uh, d'une crise de santé mentale et la famille a décidé d'appeler les ambulanciers pour uh, de l'aide. Lorsque la police est arrivée, ils ont utilisé une échelle pour entrer dans son appartement avec des fusils sortis et puis ils ont, uh, ils ont tiré et ils l'ont fumé, uh, tué dans sa maison alors qu'elle était seule. Et donc son fils de 7 ans pose encore des questions, demande toujours quand est-ce que son père va revenir de l'hôpital, combien d'autres gens vont devoir mourir, combien d'autres personnes vont être tirées par la police, combien d'autres personnes qui souffrent de sa crise de santé mentale vont être tuées. Alors que tout ce qu'il voulait, c'est de l'aide. Les familles ont besoin d'obtenir des réponses. On a besoin de réponses. Est-ce qu est que le premier ministre va s'engager à une enquête publique indépendante dans, le meur, dans la mort de M. Chaldery? Alors, monsieur président Alors, encore une fois mes pensées avoir une famille et des être bien mais de quiconque dans ces situations tragiques nous savons qu'il faut faire davantage pour uh, traiter des crises de santé mentale dans la communauté voilà pourquoi nous avons investi plus de 3,8 millions de dollars de collaboration avec le gouvernement fédéral nous reconnaissons que la nature uh, du service de police dans la communauté a changé et surtout là ce qu'on fait face avec uh, des gens qui ont des besoins uh, de complexe de santé mentale, non, 174 millions ont été, donc, été prévus pour résoudre le problème de santé mentale. 18 millions de dollars de ce nouveau financement a été désigné spécifiquement pour les gens qui souffrent de difficultés d'addiction. dans le système de la justice. Aussi, nous avons investi 7 millions de dollars pour des équipes, de nouvelles équipes mobiles de crise pour rassembler les agents de police avec les et professionnels de la santé mentale pour offrir des soins. Merci beaucoup. La question suivante, député de Tobago, Lake Shore. Merci, Monsieur le Président. Alors, ma question aujourd'hui s'adresse au premier ministre. Monsieur le premier ministre, donc ça a été un jour formidable avec l'annonce que Toronto et Peel vont entrer dans la phase 2 de la réouverture cette semaine. Alors, l'enthousiasme et le sens du soulagement pour la population de Toronto et à Etobicoke et quand on a dit, la nouvelle pour les entreprises, les grandes et les petites, il s'agit de quelque chose de bienvenu lorsqu'ils vont relancer leurs exploitations pour servir la communauté à nouveau. Mais les Ontariens, peuvent être assurés à chaque fois que le gouvernement prend des décisions, c'est toujours basé sur les meilleures informations disponibles sur la santé. C'est toujours fait pour s'assurer que tous les Ontariens protègent leur santé et leur sécurité. Avec cela en tête, est-ce que le Premier ministre peut partager avec l'Assemblée législative davantage sur la nouvelle phase de réouverture et comment ça va bénéficier les résidents de Toronto, la population de Etobicoke, la les Shore à Peel et du reste de l'Ontario Ministre, je vais remercier ces formidables. Excellent. Donc, député de, de l'État des d'État Lake Shore. fait un excellent travail. Alors, alors qu'un plus grand nombre de régions passent à la phase 2, Monsieur le Président, ça veut dire une chose. On fait notre part. C'est étonnant de ce que l'on peut faire lorsqu'on se met tout ça dans la même direction, peu importe les côtés politiques où vous faites partie. Un grand nombre de gens vont reprendre le travail des gens, vont reprendre un chèque de, de pays, vont mettre de la nourriture sur le thème. Voilà Pour pourquoi. Hier, nous avons annoncé euh, que nous allons euh, ouvrir euh, Peel à Toronto. Euh, cela veut dire des restaurants, des bars euh, peuvent rouvrir leurs patios, les euh, salons euh, de barbier de beauté, Ils vont prendre des rendez-vous. Les centres de chat peuvent ouvrir leurs portes encore une fois. Euh, mais euh, donc ce ne serait pas possible, Monsieur le Président, euh, sans euh, l'appui euh, des euh, euh, 14 millions, euh, 14,5 euh, millions de personnes en, en Ontario. Je ne serais pas confortable de ce que tout l'Ontario ouvre ça ça veut dire que nos grands amis aussi à Windsor Essex merci Merci, M. Monsieur, monsieur, euh, le Premier ministre. Je sais que les gens de mon euh, comté apprécient cela beaucoup. Bien sûr que c'est bienvenu pour la population de Toronto. Et puis, euh, je sais que euh, tout le monde ici au gouvernement, nous sommes engagés à s'assurer à, à s'assurer que toute la population de l'Ontario euh, puisse avancer. Je sais que la situation à Windsor-Essex est, est, est un grand intérêt pour vous. Et donc à que le chef de chef médical de la santé de l'Ontario, nous avons vu des progrès euh, qu'une meilleure supervision est requise. Et je que la contagion de COVID dans le secteur agricole continue d'être un problème pour vous et aussi pour notre gouvernement. Et nous continuons à surveiller de près et pour résoudre les problèmes. Alors, Monsieur le euh, Premier ministre, qu'est-ce qu'on peut en dire davantage sur les gestes posés par le gouvernement pour s'assurer que Windsor-Sex est prêt à passer à la phase 2 le plus rapidement possible? Monsieur le Premier ministre. Ah, bon, d'abord, Monsieur le Président, je veux assurer que tout le monde ici dans le sud des populations de Windsor-Sex ce que l'on fait, euh, tout notre possible pour nous assurer que l'on va rouvrir euh, cette région. Alors, vous savez, M. le Président, j'ai été au téléphone avec les agriculteurs euh, ce matin, hier, et aussi avec la table de santé, euh, le chef de, la de santé. Je pense que tout le monde euh, va participer euh, pour en... Une arriver à un accord et euh, pour récompenser un accord euh, gratifiant euh, qui va aider les gens de Windsor avec sexe, les agriculteurs et les travailleurs. Monsieur le Président, euh, je, sais, donc, je me sens très mal à l'aise. Je, je, euh, euh, je trouve que c'est l'Afrique, la population de Windsor avec qui a traversé cela et aussi pour les agriculteurs et aussi ainsi que les travailleurs. Mais lorsqu'on arrive à une solution, Monsieur le Président, euh, qui va bénéficier à toutes les personnes. Euh, je veux aussi parler aux agriculteurs. j'ai les ai des à 100% et on va travailler c'est ça ensemble. Merci. Merci. Merci. Une question suivante, de Monsieur le Président, une question au Premier ministre. Question, le système correctionnel à travers l'Ontario, c'est une manufacture qui renvoie les Autochtones dans nos communautés et qui les laisse. Pour compte dans les rues des grandes villes et ensuite il retourne en prison. C'est un cercle vicieux sans fin visible. Donc, prévisible. C'est un système qui déshumanise les jeunes gens, les jeunes filles, que les jeunes gens, donc, aux accusations qu'elles font face ces à ces les sentences. Ceci comprend à mon à un neveu, Kevin. Il est mort il y a deux, trois semaines alors qu'il était en, en, en, en détention à la, à la prison de, de district de Thunder Bay. Encore un autre jeune autochtone est mort à la même prison dans les semaines précédentes. De, neuf sont morts depuis 2002. Sept d'entre eux étaient des hommes autochtones, tout comme Kevin. Ces jeunes gens sont nos amis, nos pères, nos neveux, la commission, le commissaire des droits de la personne à l'enquête du coroner, le grand chef de Mesna de la nation de Nasneba, ainsi que mon frère. Ils ont tous demandé que la prison soit fermée. Combien d'autres perso personnes autochtones doivent mourir à la prison de Thunder Bay avant que le gouvernement passe à l'action pour résoudre ce cette crise? General, merci, monsieur le Président. Donc, comme nous l'avons discuté il y a quelques semaines, je me suis engagé à vous que lorsque l'enquête sera terminée, toute l'information que nous allons pouvoir partager avec la famille sera partagée. Je sais qu'il s'agit de tragédies, qu'il faut faire mieux. Mais lorsqu'il y a un décès dans nos centres de détention, il y a des directives très strictes qui doivent se produire. Ça veut dire une enquête interne. Ça se poursuit avec une enquête du coroner et et si nécessaire, une enquête policière. Nous, l'engagement euh, qu'a pris notre gouvernement euh, pour annoncer et réannoncer que euh, la, pour euh, la prison d'Atlantipé, c'est sur la table. On l'a fait, cet engagement en 2019. On travaille avec les agents correctionnels et avec nos partenaires de justice pour nous assurer que le centre que nous allons bâtir à B dont nous avons besoin à B euh, sera approprié pour la communauté. Oh, oui. Pour les travailleurs qui travaillent là-bas et aussi pour les détenus qui sont servis. C'est très important que nous le fassions maintenant de façon à ce que l'on ne fait pas des erreurs du passé. Lorsqu'on bâtit rapidement, mais on ne bâtit pas bien. Alors, nous faisons un investissement dès le départ pour consulter et aussi pour voir, les, tenir compte des individus dans le système de justice et du côté correctionnel pour nous assurer qu'on ne va pas se tromper. Et vous avez mon engagement qu'on va le faire. Merci. And the supplementary uh, question complémentaire. Monsieur le Président, la plupart des hommes autochtones et des femmes qui pensent dans ce système ne devraient pas se retrouver en prison. Ils ont souffert des années et même générations de traumatisme et de pauvreté extrême. Ils ont besoin d'accès à une éducation appropriée, accès à des enseignements culturels, accès à des logement logements qui soient convenables, appui de santé, santé mentale lorsqu'ils en ont besoin. Ils ne devrait pas se retrouver en prison. La prison de Thunder Bay devrait fermer, Monsieur le Président, mais le problème ne peut pas être résolu simplement en créant une prison plus grande, une prison plus nouvelle qui va être remplie d'un plus grand nombre de gens autochtones. La transition doit se faire dans tout le système qui résout les questions sous-jacentes de colonialisme. Donc, qui a enlevé les enfants de nos familles et les ont amené là où nous en sommes aujourd'hui. Parfois, ça s'appelle le racisme systémique. Alors, qu'est-ce que le premier ministre a l'intention de faire qu'aucune autre famille va avoir leur corps de Kevin envoyé par avion pour une nouvelle autopsie? Enfin. Alors, donc, le ministère général, je, je suis tout à fait d'accord avec le député de l'opposition. Ce n'est pas une question que seulement le solicitaire général, que le ministère à quoi il travaille, c'est une question que tous nos gouvernements, tous nos législateurs, ils doivent collaborer pour résoudre le problème. Entre temps, nous faisons ce que l'on peut faire dans, au ministère, le solicitaire général, au service correctionnel pour offrir un environnement sécuritaire et des services appropriés sur le plan culturel aux individus et qui sont en détention, des programmes les services sont offerts dans toutes nos institutions, notamment la prison de Tandebée. C'est là pour euh, éliminer les obstacles auxquels ils font face tout en donnant leur tradition, leur patrimoine, et leur croyances et leur culture. Les programmes sont offerts, les services sont animés par des aînés, et donc et des agents de liaison, des travailleurs correctionnels et aussi d'autres personnes autochtones et fournisseurs de services. Je sais qu'à travers le gouvernement, on peut faire davantage, mais on fait ce que l'on peut. Dans les services correctionnels pour nous assurer que l'on offre les services appropriés lorsque nécessaire. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci. La question suivante, député de Tante western Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministère de l'Éducation. Vendredi dernier, le ministre a donc préparé trois règles pour demander aux 70 Conseils scolaires de s'ouvrir de l'apprentissage en ligne et aussi des, ouvertes, des écoles ouvertes à temps partiel. Alors, aussi, donc on doit aussi mettre en œuvre la façon la plus difficile des écoles à temps partiel à compter de septembre. Voici la réaction d'un parent qui a écrit au ministre. et aussi aussi à moi, un parent de J.K. d'un étudiant et aussi de plusieurs dont j'ai entendu parler. Et je cite pour les familles comme la mienne est rendue travaillant, on ne peut pas être à temps partiel. On aura besoin de garderies pour les enfants lorsque l'école ne fonctionne pas. Et ça veut dire que plusieurs enfants vont être dans des diverses garderies avec des grands-parents lorsqu'ils ne sont pas à l'école. Et ça, ça invalide la logique derrière les petits. Longement, le plan n'est pas durable pour les familles qui, financièrement, ont besoin de garderies pour faire du travail, particulièrement pour les parents célibataires. Ce n'est pas optimal pour garder les enfants ou la communauté en sécurité en décontact. Donc, fini et les, les, les, les, les. Alors, c'est l'objectif était depuis l'apprentissage des enfants de la sécurité et, et aussi l'ouverture au de l'école. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi le modèle hein, qui est absolument conçu pour échouer des deux côtés? Monsieur le Président, merci député de l'opposition. Monsieur le Président, bien sûr, nous avons dévoilé trois options pour les conseils scolaires pour se préparer, parce que ce lorsqu'on en a appris de la pandémie, il nous faut être prêts. Les étudiants ont, dans les élèves méritent d'apprendre, peu importe la difficulté. Alors, on demande au conseil scolaire de se préparer aux instructions en classe avec des protocoles. Oui, bien sûr, avec des options en ligne à distance. Ce que j'ai dit vendredi, et donc encore une fois, donc, je vais je confirmé ici, alors, selon le modèle et selon le conseil du, euh, aussi de l'hôpital pour enfants, le conseil, c'est aujourd'hui de procéder avec un modèle adapté. Bien sûr, nous savons que cette réalité, c'est fluide. Voilà pourquoi on demande au conseil scolaire de se préparer pour toutes les circonstances par l'ouverture. Par ailleurs, euh, nous, avons, nous avons offert de soutien au niveau de, de l'ordre sien pour en euh, investir davantage d'argent, notamment la question de santé mentale, la technologie, et pour les étudiants, pour euh, tous les conseils scolaires, pour s'assurer euh, que septembre, ça va être un nouveau départ en Ontario. J'ai entendu ces annonces et j'ai écouté très attentivement ce qu'il a dit, mais moi je ne crois pas, et à cause des... Con conversations que j'ai eues avec les syndicats, etc., les gens qui seront dans les salles de classe, Je ne comprends pas... Euh, je ne crois pas que ces conversations aient lieu. Il faut tenir compte de toutes les recommandations pour le ministre. Il y a peut-être une possibilité de quatrième option, mais il faudrait la collaboration de tous pour cela. Pour assurer la, la une rentrée actuelle, mais il faut avoir des plus petits groupes dans les écoles en offrant des, des un, un distanciement, etc. À, travailler à l'extérieur également mais les autres juridictions telles que le Danemark l'ont fait. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce modèle n'existe pas en tant qu'option Ministre de l'Éducation, merci. Monsieur le Président, vendredi et auparavant, on a annoncé nos plans pour euh, investir davantage que tout ce qu'a fait aucun gouvernement ici dans le passé. 20 millions et plus que nous investissons. Alors, euh, c'est une question de, de, de qualité et de résilience pour chacun des enfants de la province. 30, euh, plus de 35 000 pour des, euh, des ordi, euh, des possibilités de mieux nettoyer, plus de 737 millions de dollars de plus pour chacun des conseils scolaires. Chacun reçoit davantage d'argent que tout ce qui avait jamais été fait ici dans la province. Il faut la collaboration de tous. Il faut être guidé euh, par euh, ces normes-là. Il faut de, que, que, que cela se passe bien de cette manière dès la rentrée de septembre. Euh, député de Durham, j'ai une question pour le ministre des ressources naturelles et de la foresterie. Je sais que et, et nous avons l'un des meilleurs systèmes au monde, mais l'Australie a eu ses problèmes avec les feux de forêt. C'était catastrophique. Et il y avait récemment euh, un incendie au Lac Saint-Jean. Et donc, il faut être prêt. Il faut se tenir prêt. Nous avons donc euh, eu une réaction du gouvernement, nous avons fourni euh, des fonds à nos voisins pour les aider. Pouvez-vous nous dire comment vous vous préparez euh, pour euh, maintenir la sécurité des Ontariens pendant cette saison des feux de forêt Merci à la députée de Durham. Merci d'avoir posé cette question. Notre gouvernement agit très vite. Je suis tellement fier de, de notre système qui est probablement le meilleur au monde. On voulait à protéger les gens, leurs propriétés et les pompiers, évidemment, en vue de la situation actuelle avec le virus. Alors, on a protégé ces travailleurs. Ils se préparent à cette uh, si uh, saison essentielle et nous avons augmenté le budget uh, de 30 millions de dollars pour ce faire et pour protéger le personnel et pour être certain qu'ils aient tout ce qu'il faut, le distanciement, la planification et tout cela. Il a fallu donc prendre des mesures exceptionnelles. Notre, nos services sont parmi les meilleurs au monde. Nous voulons nous assurer de le maintenir comme cela pour assurer la propre protection des gens et de la propriété. C'est notre priorité numéro un, maintenant et toujours. Merci. Je remercie le ministre au nom des Ontariens qui ont su mettre en place ces mesures pour protéger les gens et leurs propriétés pendant cette période critique. Mais les Ontariens maintenant cherchent à profiter de du, du grand air, euh, quelles que soient leurs activités, les feux de camp, etc., évidemment, sont très appréciés. Les Ontariens aiment se rassembler autour d'un bon petit feu euh, pour euh, en profiter au maximum. Mais comment faire pour protéger les gens des, euh, des méfaits parfois de ces feux de camp? Nous avons augmenté le budget de 30 millions de dollars cette année, je l'ai déjà dit. Évidemment, nous avons ces spécialités, nous avons une trentaine d'avions, uh, uh, nous avons nos bombardiers d'eau, des hélicoptères, des avions habituels et à cause de COVID, notre stratégie devait uh, nous aider à maîtriser ces feux de forêt. Donc, dès hier, l'Ontario a eu 150 déjà. 892 hectares qui ont été brûlés, c'est bien au-dessous de la moyenne où normalement il y a 56 000 hectares qui ont brûlé autrefois. Donc la stratégie, ça fonctionne. L'été a commencé. Réponse je, on voudrait évidemment aider nos, euh, nos voisins du Québec, mais nous avons la responsabilité de rester diligents pour prévenir ces feux-là, pour nous euh, assurer que ces gens aussi qui travaillent pour nous soient bien protégés. Question suivante, Windsor West. J'ai une question pour le Premier ministre. Deux de ces travailleurs migrants sont morts du virus. Il y en a un qui, a, qui est mort au comté d'Essex. D'autres sont malades. Le Premier ministre a surveillé la situation alors que ça ne faisait qu'augmenter le nombre de cas. Malgré ces richesses, la, la province... La province n'a rien fait sauf de dire que, mon Dieu, ça nous touche de près. Le premier ministre a passé la semaine à blâmer Ottawa, les agriculteurs et surtout pas lui-même de la situation. Il fallait qu'il se regarde dans la glace, n'est-ce pas? Parce qu'il y a toutes ces flambées en Ontario. Ceci dépend absolument du premier ministre. Les gens sont furieux concernant la façon dont on a traité de cette question. Qu'a fait le Premier ministre pour, euh, pour qu'il impose ces mesures qui sont si inadéquates Merci, Monsieur le Président. Merci à la députée d'en face d'avoir posé euh, la question. Pour tous ceux qui sont touchés par le virus, le gouvernement envoie bien ses condoléances aux familles qui ont été touchées par ces euh, deuils pour la famille de M. Romaro, de M. Tupare et la famille de M. Santos. Je tiens à dire euh, que, combien on regrette ce qui s'est passé. C'est une tragédie pour ces familles. Nous les avons accompagneront euh, jusqu'au bout dans ce domaine. Mais moi, j'ai regardé comment on a fait dans le secteur agricole à la ville. On a fait déjà 230 enquêtes avec euh, 70 ordonnances pour améliorer la santé et la sécurité des travailleurs. Et comme le sait, la députée euh, le, en face le sait, j'ai annoncé un partenariat entre le gouvernement fédéral et nous avec les unités médicales locales et j'en parlerai tout à l'heure avec ma question supplémentaire. Je vais fournir les détails. Alors, il s'agit de prévenir ces morts. Il faut de, de, de, de, de l'application des lois et que ces gens puissent vivre dans des conditions de travail acceptables et saines. Et Personne. Uh, personne n'était dans les hôpitaux à, à, à Windsor. Chatham est tout près et, et, et plus près, mais ils sont ouverts depuis des semaines. Toronto et Pile ont des chiffres plus élevés. Eux, pourtant, ils ouvrent tout. Alors, il est très difficile pour mes commettants de comprendre la, les raisons d'être de cette décision sans transparence. La chambre de Windsor-Exec a demandé un soulagement financier immédiat, car ce serait catastrophique pour la région sans cela. Il paraît que Windsor est la la plus durement frappée euh, euh, par le chômage à, 80, euh, à 19 Que qu allez-vous faire pour appuyer ces gens qui ont tant à perdre à cause de votre décision Monsieur le Président, le Premier ministre l'a dit hier dans sa conférence de presse, évidemment, on voudrait que Windsor Assets puisse ouvrir, évidemment, on est pour cela, pour les petites entreprises, pour aider aussi les travailleurs dans la région. Mais pour ce qui est de la première partie de la question, la question des travailleurs migrants, tous les travailleurs, y compris ceux dans le secteur agricole, c'est notre priorité première. Nous savons qu'avec le programme et le fait de les héberger, ça incombe au gouvernement fédéral. Je suis fier de pouvoir dire que nous travaillons tous ensemble, fédéral, provincial et les unités médicales pour toujours améliorer les conditions de vie de ces travailleurs. Ma responsabilité en tant que ministre, c'est d'inspecter les lieux de travail. On en a déjà inspecté 231 avec 70 ordonnances pour améliorer la situation des travailleurs dans ces endroits-là. Merci beaucoup. Question suivante, député de Guelph. J'ai une question pour le ministre du Travail. Ces travailleurs sont essentiels. Tragiquement, il y en, il y en a trois qui sont morts du virus. Leur famille, évidemment, remercie le ministre de ses compliances, mais c'est un système incomplet pour les, les travailleurs qui doivent vivre. Ils n'ont pas droit à beaucoup des protections qui figurent dans la loi sur les normes d'emploi. Et ils ont peur de s'exprimer là-dessus car leur manque de protection sanitaire, euh, euh, les, les risque. voilà pourquoi ils ne veulent pas subir des textes. Évidemment, le premier ministre répète, il dit aux agriculteurs, faites-vous tester, faites-vous tester, mais... Le programme euh, devait payer ces gens sous quarantaine, ils ont peur d'être euh, renvoyés, expulsés du pays. Est-ce que le ministre... Est-ce qu'il va garantir qu'ils ne perdront pas leur salaire s'ils se font tester et ils sont séropositifs? Merci, Monsieur le Président. Comme le député d'en face le sait, la loi s'applique à chacun des travailleurs de la province de l'Ontario. En outre, à propos de ma réponse antérieure, notre ministre a maintenant fourni huit directives de santé et de sécurité pour les établissements agricoles de la province. Je suis fier de dire que quatre ont été traduits en espagnol. On a 500 inspecteurs qui se rendent dans ces lieux de travail à travers le pays, compris dans les fermes et les entreprises agricoles. On m'a assuré qu'ils sont accompagnés d'interprètes. Donc, ils discutent avec ces, ces travailleurs hispanisants. Évidemment, pendant la crise, on a inspecté plus de 12 000 lieux de travail avec 7.000 ordonnances et on a fermé 23 lieux de travail dans toute la province. Question supplémentaire. Avec tout le respect que je dois au ministre, les agriculteurs doivent être assurés qu'eux seront protégés s'ils si signalent des conditions de travail peu sécuritaires. Moi, j'ai quand j'ai circulé, les, les agriculteurs m'ont dit qu'ils sont essentiels pour nourrir les Ontariens. Mais beaucoup de ces agriculteurs m'ont dit euh, qu'il fallait un soutien supplémentaire pour aider euh, à mieux protéger ces personnes avec l'équipement nécessaire, avec l'hébergement où ils sont protégés, car eux, ils ont peur de s'exprimer, car ils risquent d'être exputés ou perdre leur salaire. Si on veut résoudre le problème, donc, il faut protéger les droits des travailleurs. Je demande donc au ministre de garantir euh, aux travailleurs qui ne perdront pas leur salaire s'ils sont séropositifs lors d'un test. Monsieur le Président, je voudrais que chacun des travailleurs de la province sache que je les appuie d'un bout à l'autre. On ne va pas tolérer les employeurs qui les maltraitent. La loi en tient compte. Mais l'une des annonces que le ministre de l'Agriculture a fait il y a quelques semaines, c'était un investissement de 50 millions de dollars pour mieux protéger ces uh, travailleurs agricoles de la province, pour améliorer leur uh, transport, leur hébergement, etc. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que la toute première uh, loi que nous avons adoptée vis-à-vis uh, -vis de cette protège chacun des travailleurs, y compris les travailleurs migrants. S'ils sont isolés ou sous quarantaine, ou s'ils doivent rester chez eux à cause de la fermeture des écoles, ils ne perdront pas leur emploi. Je le garantis. Question suivante, député de Mrs. Angus de Cookston. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre du patrimoine du sport et de la culture. Monsieur le Président, notre gouvernement a adopté une approche responsable concernant la réouverture. Il y a de plus en plus d'entreprises qui peuvent dorénavant ouvrir pour euh, commencer à gagner l'argent dont on a tant besoin. C'est très important pour le tourisme. Le ministre l'a bien dit, c'est l'une des industries les plus durement frappées. Et on sait que le ministre euh, s'est beaucoup intéressé à se rendre dans tous les coins de la province. Elle était fière de, de visiter Ottawa, sa ville natale, au moment de sa réouverture ce mois. Je sais qu'elle était à Niagara pour rouvrir cette attraction touristique numéro un. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la signification de cette ré ré ré réouverture, sa signification pour les Ontariens et pour surtout la région de Niagara? Merci. Et merci du député de ses questions et de son intérêt pour cette industrie. Merci au premier ministre Ford. Il y a plus d'un an, il m'a nommé à ce ministère. Je remercie les gens de mon ministère et tous les intervenants dans ce domaine, surtout en ce moment d'épidémie. Alors, euh, je me suis rendu à Muskoka, à Blue Mountain, à Ottawa et la région de Niagara. Je dis souvent que ce ministère est responsable de deux choses importantes. Améliorer la, le tissu culturel euh, de la province en augmentant son économie. Mais depuis qu'on a eu ces crises, euh, à cause de la crise, les consommateurs hésitent maintenant. Et donc, ce secteur a été très durement touché. Qu'est-ce que nous avons fait et ce que nous allons chercher à faire dans l'avenir avec cet argent supplémentaire, je vous en parlerai. On dirait que les Ontariens ont beaucoup de raisons pour se rendre à Niagara maintenant et à l'avenir avec ces investissements de plusieurs millions de dollars, 25 millions de dollars que nous avons versés pour cela. Nous voulons accueillir ces visites. Beaucoup de mes Étant, était ravi d'entendre le premier ministre Ford dire que ce, euh, ma région allait pouvoir s'ouvrir cette semaine. Des coins de notre province euh, et Toronto, en plus, pourront ouvrir davantage de centres et d'attractions euh, aux visiteurs. 36 milliards de dollars pour provenant de cette industrie en dépendent. Notre gouvernement va chercher à promouvoir ces, ces régions euh, lors de leur réouverture. Réponse. Merci de la question. Le gouvernement s'engage à ce que l'économie se rouvre graduellement et sécuritairement. Le gouvernement a investi 13 millions de dollars. Cette initiative locale s'assure la reconnexion avec nos communautés et ça va être sécuritaire. Il faudrait le démontrer. Nous voulons Démontrer qu'on que, qu est en sécurité à Bracebridge, à Kananakwe, à Ottawa, etc., à Niagara et. Euh, si Dieu le veut, euh, bientôt, Windsor et Essex viendront bientôt euh, s'ouvrir euh, également. Alors, il faut euh, faire preuve de leadership dans chacune de ces communautés. Question suivante. J'ai une question pour le Premier ministre. Depuis le début de la pandémie, des experts ont... On parlait d'aplatir la courbe, se laver les mains, distanciement social, rester chez soi si on est malade. Pour les travailleurs, euh, sans euh, congé de maladie, ils n'ont pas le choix. Il sera presque impossible dorénavant pour ceux qui gagnent peu de rester chez eux, pour rester à la maison, euh, pour rester, attendre les résultats du test. Comment le premier ministre pense-t-il pré prévenir d'autres vagues du virus si les gens ne peuvent pas se permettre de rester à domicile lorsqu'ils sont malades? Merci, Monsieur le Président. Je suis fier de répéter que la loi que nous avons adoptée pendant la pandémie en Ontario, c'est le projet de loi 186, ce qui a monté la loi sur les normes en matière d'emploi. Si on est isolé en quarantaine d'après la loi, s'ils doivent rester à domicile pour s'occuper d'un enfant ou à cause de la fermeture des écoles, on ne peut les renvoyer pour cette raison. Alors, ça va durer jusqu'à ce qu'on ait vaincu le COVID-19. Nous allons continuer à protéger la santé et la sécurité de chacun des travailleurs de la province pour aider les familles, les entreprises à passer à travers cette pandémie. On en ressortiront plus fort que jamais. Question supplémentaire, le gouvernement, appuyé par Jack Singh, a reconnu à Ottawa qu'il y a tout un intérêt public à fournir des congés payés pour que les gens soient toujours payés, par exemple en pandémie. Ce n'est pas seulement une question d'être de, de, la responsabilité des employeurs, mais du gouvernement. C'est pourquoi le gouvernement doit travailler sur ce programme avec le fédéral d'autres provinces ont bien accueilli cette initiative, mais le premier ministre ne croit pas en ces jours de congé payés en cas de maladie. Comment se fait-il qu'il n'y croit pas, M. Ford Merci, merci à la députée de London West pour avoir posé cette question. Nous écoutons les travailleurs, les chefs syndicaux dans la province. La pandémie mondiale a vraiment dérangé l'Ontario en mars et en avril. 1,2 million de personnes étaient au chômage. Mais on a agi dès le début de la pandémie. Grâce à notre projet de loi 186, on a dicté que les gens ne peuvent être renvoyés à cause de la pandémie. On fait tout ce qu'il faut pour que les gens puissent garder ou maintenir leur emploi. Quand on pourra rouvrir ces entreprises, on pourra réembaucher des gens qui ont perdu leur emploi. Ça vaut la peine qu'on a investi toujours pendant toute la pandémie pour doubler la capacité du centre d'action de santé et de sécurité. Si on n'est pas en sécurité au travail, le travailleur peut tra appeler un numéro sans frais. Monsieur le Président, j'ai une question pour le ministre de l'Éducation vendredi dernier. J'étais ravi de voir le ministre annoncer quelque chose pour la rentrée mille dollars de plus que l'année dernière. Nos priorités euh, visent le bien-être et le succès des élèves. Et il est très important d'assurer que les jeunes puissent recevoir tout l'appui qu'il faut euh, en matière de santé mentale. Alors, cette augmentation des fonds pour la santé mentale, c'est quelque chose que l'on accueille chez nous. Comment peut-on aider les élèves au moment qu'ils se préparent pour la rentrée de septembre Merci à, à, à la députée d'Edmonton Lawrence de son soutien. Monsieur le Président, j'étais très fier d'être là, aux côtés du Premier ministre lors de cette annonce. On sait que le COVID-19 a eu beaucoup d'impact sur la capacité scolaire de partout. Le gouvernement a plus que doublé les fonds, 10 millions de dollars de plus cette année pour la santé mentale des élèves, 75 millions de dollars dans la circonscription de la députée. Il y a 10 millions de dollars de plus de, de plus euh, euh, pour ce conseil, pour qu'ils puissent embaucher les travailleurs nécessaires pour aider les jeunes, les familles, etc., pour faire face à ces difficultés extraordinaires. Question supplémentaire. Merci de la réponse. Je sais que beaucoup de parents d'élèves avec des besoins spéciaux sont particulièrement pré préoccupés Uh, on a appuyé uh, uh, ses parents en investissant davantage. Le conseil scolaire va recevoir près de 128 millions de dollars supplémentaires uh, pour uh, ses, ses élèves ayant des besoins spéciaux. Pouvez-vous nous dire comment on appuie ces élèves-là en Ontario? Merci, Monsieur le Président. Merci encore une fois d'avoir posé cette question. Le gouvernement investi, a investi de plus en plus en éducation spéciale. Ce sont les niveaux les plus élevés jamais atteints en Ontario. On fait plus que doubler cela. Euh, euh, une somme de 40 millions de dollars. On travaille à apporter 212 millions de dollars pour embaucher le personnel nécessaire pour aider les élèves et surtout en matière d'éducation et de santé mentale. Pour la rentrée de septembre, on veut s'assurer que tout soit respecté par les conseils scolaires pour être sûr que les familles aient le nécessaire pour que leurs enfants puissent faire une belle rentrée en septembre. Prochaine question, député de Niagara Falls. Ma question est au premier ministre. Les médias ont dévoilé le taux, le, le, le fardeau qui est imposé sur les travailleurs à la suite des compressions en CESPAT. La CESPAT force les travailleurs à retourner au travail. Des fois, il y a quelques jours d'être blessés. Ils doivent payer pour les opioïdes. Euh, à cause de la douleur de devoir travailler et d'être en douleur. Et on a nié aussi des traitements recommandés pour des travailleurs blessés, et alors que la CESPAT le faisait, aux travailleurs faisait cela, et vous, en tant que gouvernement, vous n'avez rien fait. Est-ce que ce gouvernement va admettre qu'ils ont été un échec total pour les travailleurs blessés, que la Cespat ne fonctionne pas, et d'ordonner à la CESPAT d'assurer qu'il y ait des dédits des les indemnisations pour les travailleurs blessés en Ontario. Euh, ministre du travail, merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier les députés de Niagara de cette question ce matin. Premièrement, je voudrais dire à tous ces travailleurs blessés partout en, dans la province. Je voudrais leur envoyer mes condoléances et mes sympathies que nous travaillons tous les jours, Monsieur le Président, pour assurer que nous améliorons le système. Comme le député d'en face le sait, la CESPAT est, est aux prises avec un examen organisationnel. Ils apportent des changements pour renforcer le système de la CESPAT et pour aider les travailleurs partout dans la province. Monsieur le Président? Euh, euh, ce que je suis, dont, euh, je suis le plus fier dans ce gouvernement, c'est que nous, en partenariat avec le gouvernement fédéral, nous allons investir 3,8 milliards de dollars en santé mentale et dans les dépendances partout dans la province pour aider les travailleurs. Pour aider toutes les familles qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. Euh, le président des, euh, des Métallos Unis a dit que ces tragédies ne surprennent aucune personne qui a milité pour les travailleurs blessés. Les gens tentent de dire au gouvernement pendant des années que la CESPAT ne fonctionne pas et qu'elle est un échec pour les travailleurs blessés et dans plusieurs cas de. Les condamnants à une vie de pauvreté, que ce soit en niant des réclamations de la COVID-19 pour nos, nos intervenants de première ligne, les zéros, et maintenant de découvrir que leurs gestes sont alimentés par une crise des OPE. Les gestes que vous avez posés en tant que gouvernement sont un échec. Vous pouvez -trouver, les régler, ces problèmes, en ce moment. Est-ce que vous, a, vous allez vous engager à appuyer deux projets de loi que j'ai déposés, celle d'assurer que nos zéro des intervenants de la pre des premières lignes pour qu'ils soient couverts et d'avoir tous les avantages sociaux qu'ils méritent d'avoir. Ministre du, du travail, plus travail plus encore une fois, merci aux députés de vos questions ce matin et pour les le dépôt des projets de loi que vous avez déposés aujourd'hui et nous allons continuer de, de revoir toutes les possibilités. Et nous allons envisager de prendre en compte toute loi qui a été déposée dans cette Chambre. Et moi aussi, je voudrais rendre hommage à tous les héros dans cette province qui ont travaillé lors de la pandémie, qui a touché l'Ontario. De, des travailleurs en santé, aux épiciers, aux préposés aux ventes dans les quincailleries, aux pharmaciens. Il y a des milliers et des milliers de héros et, qui ont permis aux familles de, euh, de passer à travers cette pandémie. Et comme je l'ai dit durant la première question, la CESPAT est en cours de d'un examen euh, organisationnel. C'est un système bien sûr qu'on a hérité après 15 ans euh, d'un gouvernement libéral, mais je vais mettre à jour le système et l'améliorer pour tous les travailleurs dans la province. Merci. merci Cela conclut la période de questions de ce matin puisqu'il n'y a pas de vote différé. Nous allons maintenant prendre notre pause jusqu'à 13 heures. Merci.